Donc bonsoir à tous, moi c'est Aurélie et moi c'est Marie et ce soir on est très heureuse de vous présenter nos travaux de recherche qui visent à essayer de comprendre comment à travers certains mécanismes des cellules deviennent cancéreuses et aussi on aimerait pouvoir vous faire découvrir notre quotidien de jeunes chercheuses. On est toutes les deux thésardes en biologie dans le laboratoire du professeur Jonathan Beisman. Mais pour en arriver là, donc, on a tout d'abord fait un master en biologie, puis on a dû faire un concours pour entrer en doctorat. Et c'est là qu'a commencé le fameux voyage donc, de la thèse pour arriver au diplôme de docteur en biologie. Et aujourd'hui, on va vous parler justement de ce fameux voyage justement, de la thèse et de ce qu'on a pu faire durant ces années-là. Alors tout d'abord, juste euh, des petits rappels, notamment sur le corps et sur les cellules. Donc un corps humain, c'est constitué de 30 milliards de cellules. Donc pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus de cellules dans un corps que d'humains sur Terre. Donc toutes ces cellules, en plus, elles vont sans cesse se diviser, se multiplier. Certaines vont mourir, vont être remplacées. Et donc c'est un perpétuel mouvement. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces, cellules, ces 30 milliards de cellules... Elles sont divisées en plus de 200 types cellulaires différents. Elles vont chacune être caractérisées par une forme et une fonction spécifiques. Et quand vous regardez par exemple les cellules musculaires, vous pouvez voir qu'elles sont très différentes des cellules sanguines. Et pourtant, elles contiennent toutes la même information génétique. En effet, elles proviennent d'une seule cellule œuf qui s'est divisée au cours du développement embryonnaire et spécialisée dans différents types Cellulaire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Tout d'abord, on va retrouver donc le noyau qui va protéger l'information génétique, qui code pour les différents composants de la cellule, qui assurent le bon fonctionnement de la cellule. Parmi ces composants, aujourd'hui, on va parler de quelques-uns, notamment le squelette de la cellule, qu'on appelle ici euh, les microtubules, et également la membrane cellulaire qui vient entourer la cellule. On va aussi parler de l'intérieur de la cellule qu'on appelle le cytoplasme. Donc, euh, comme l'a dit Aurélie, aujourd'hui on est là pour parler de cancer. Le problème avec le cancer, c'est pas comme quand on a une infection avec un ba une bactérie ou un virus, ça vient pas de l'extérieur. C'est nos propres cellules qui, à un moment donné, vont un peu faire euh, ce malheureusement. Mais heureusement, il y a quand même un processus de surveillance permanent des cellules qui, justement, élimine ces cellules avec des problèmes. Malheureusement, certaines justement échappent à cette surveillance, et donc elles vont commencer à se multiplier, à se diviser de façon complètement anarchique et désordonnée, et c'est ça qui va former donc une tumeur. On travaille donc toutes les deux dans le laboratoire justement du professeur Jonathan Weisman, dans donc le laboratoire de plasticité des phénotypes cellulaires au sein de l'unité épigénétique et destin cellulaire de l'université Paris Cité et euh, on a donc vous allez le voir deux thématiques relativement différentes mais on a quand même une question commune au laboratoire qui est finalement euh, d'étudier les mécanismes qui rendent les cellules cancéreuses et donc comme on l'a dit mieux les comprendre pour pouvoir mieux euh, les éradiquer pour ma part euh, je m'intéresse à la division cellulaire j'essaie de comprendre les mécanismes qui régulent ce processus et comment euh, dans le cancer ce processus est dérégulé euh, en particulier euh, en Règle générale, on va dire, une cellule mère va donner naissance à deux cellules filles identiques. Et ce, grâce au processus de surveillance dont vous a parlé Marie. Mais parfois, les cellules échappent à ce mécanisme de surveillance et certaines qui vont se diviser ne vont pas être capables de finir la coupure et finalement vont régresser et fusionner pour donner une cellule avec deux gros noyaux. Et ceci a pour conséquence de générer une instabilité du génome qui à la fois contribue à l'initiation, mais aussi à la progression du cancer. Et en particulier, moi je m'intéresse à la toute dernière étape de cette division, le moment où les deux cellules vont venir couper le petit pont qui les relie. Et cette coupure requiert une machinerie moléculaire, représentée ici en bleu foncé, qui va former une espèce de spirale pour venir rapprocher localement la membrane plasmique et au final la couper. Donc ce processus, ça s'appelle l'abscission. Et ce qu'on a découvert au laboratoire, c'est que cette machinerie moléculaire, elle pouvait subir une petite modification chimique, représentée ici en bleu turquoise, et on a identifié la protéine responsable de cette modification, représentée en rouge. Et il s'avère que cette protéine, elle est présente en beaucoup trop grande quantité dans de très nombreux cancers, plus d'une quinzaine de cancers différents, notamment le cancer du sein ou encore du poumon. Et nous, notre hypothèse, c'est que dans ces cancers, cette machinerie moléculaire serait peut-être trop fortement modifiée et ça altérerait le processus de division menant à la formation de ces cellules à deux noyaux. Et donc, euh, mes travaux de thèse consistent à répondre à cette question. Alors, de mon côté, c'est complètement différent. On travaille sur un parasite bovin qui a un nom un peu bizarre, Telleria annulata. Et donc, on retrouve ce parasite dans des zones plutôt en Afrique du Nord et en Asie. Et c'est un parasite qui est transmis par la tique donc à la vache, parce que la tique a le parasite au niveau de ses glandes salivaires. Et donc, en piquant la vache, il va lui transmettre le parasite. Donc, un parasite, euh, contrairement justement à un virus ou une bactérie, ça va avoir des tailles très variables. Pour vous donner une idée, nous, euh, Teleria il peut y avoir 100 parasites dans un grain de sel, pour vous donner une idée un peu de sa taille. Euh, par contre, on sait qu'il y a d'autres parasites comme le Vertenia qui, eux, peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Euh, ensuite aussi, euh, le parasite Telleria comparé à la taille d'un virus, il fait 10 fois la taille moyenne justement euh, d'un virus. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi finalement euh, étudier un parasite bovin pour étudier le cancer Eh bien, tout simplement, le parasite Telleria, ici en orange, lorsqu'il rentre dans la cellule de la vache, il va complètement la modifier et il va utiliser tout ce dont il a besoin finalement pour se diviser et pour se disséminer dans un maximum de cellules. Et quelle est la meilleure façon qu'il a trouvée Eh bien, de faire se diviser les cellules le plus rapidement possible. Et c'est comme ça, donc, qu'il déclenche une tumeur et des cancers, donc, chez le bovin. Et les cancers qui déclenchent, c'est qu ce qui va ressembler le plus chez l'homme à un lymphome, qui est un cancer du système immunitaire. Donc, euh, on a quand même des techniques communes avec Aurélie, notamment la culture cellulaire. Moi, donc, je travaille forcément sur des cellules euh, d'une petite vache, donc des cellules du système immunitaire qui a été infectée par le parasite Ellaria. Et on peut les voir donc, euh, sur l'image tout au bout. avec donc, En gris, c'est la cellule de la vache et en vert, c'est le parasite qui vit donc à l'intérieur de la cellule de vache. Oui, donc effectivement, en biologie, quand on a une question, on va chercher quel est le meilleur modèle pour y répondre. Donc ce modèle, il peut aller euh, de la cellule mais jusqu'à l'organisme. Nous, dans notre cas, on utilise donc des lignées cellulaires. Et dans les différents laboratoires du monde entier, il existe plus de 3600 lignées cellulaires différentes qui proviennent de plus de 150 espèces différentes. Donc, pour mon cas, mon modèle préféré, ce sont les cellules cancéreuses d'Henrietta Lacks, plus communément appelées les cellules ELA. Et pourquoi je m'intéresse à ce modèle-là C'est parce que quand on les regarde se diviser, on peut très bien visualiser le petit pont qui relie les deux cellules qui se divisent et comme moi, je m'intéresse à sa coupure, c'était parfait. Pour un peu d'histoire, les cellules Hela sont les premières cellules humaines à avoir été cultivées en laboratoire. Elles ont été euh, prélevées euh, de la tumeur de cette dame qui était atteinte euh, d'un cancer du col de l'utérus. Et à cette époque, c'était en 1951, euh, tous les processus euh, de don d'organes, de consentement de don d'organes n'étaient pas du tout encore mis en place. Et c'est seulement une vingtaine d'années plus tard que ses proches ont appris qu'on utilisait ces cellules en laboratoire. Bien sûr, aujourd'hui, euh, ça a évolué et euh, il faut donner son consentement pour qu'on utilise nos, nos organes. Alors concrètement, comment on cultive nos cellules au laboratoire et ben, Tout d'abord, on va avoir deux types de cellules. On peut avoir des cellules euh, adhérentes, c'est-à-dire qu'elles vont coller la boîte de plastique et celles-ci, on peut les cultiver en boîte de pétri. Elles vont venir s'attacher au support ou au contraire, on va avoir des cellules en suspension, elles ne sont pas capables d'adhérer au plastique et donc on va plutôt les cultiver dans des flasques et elles vont flotter dans le petit euh, milieu ici, ça s'appelle du milieu de culture, c'est ce qui contient tous les nutriments pour donner à manger à nos cellules. En effet elles sont vivantes donc pour se multiplier et être maintenir en vie, euh, il, il leur faut des nutriments. Et comme avec Marie on ne travaille pas sur les mêmes cellules, elles n'ont pas euh, la plaisir. même nourriture. Donc ici, à droite, on peut voir le milieu de culture que j'utilise pour les cellules est là. Et ici, euh, les cellules, le, le milieu de culture pour les cellules bovines. Et donc ici, ce qu'on peut voir, c'est euh, juste Marie qui travaille euh, sous la hotte. La hotte, c'est une atmosphère stérile pour éviter les contaminations euh, microbiennes euh, de nos cellules. Toutes les deux, on utilise aussi la microscopie donc, pour pouvoir répondre à nos, à nos questions biologiques respectives. Et donc, il y a une étape, évidemment, avant de passer à la microscopie, c'est de pouvoir marquer avec de la couleur ce qui nous intéresse, donc les composants que l'on veut voir au sein des cellules. Donc, de même, là, on peut voir donc Aurélie au microscope, qui, justement, après avoir marqué avec de la couleur ce qu'elle voulait voir au sein de sa cellule, est là va ensuite donc visualiser avec euh, un ordinateur et un microscope, donc avec différents fluorescents, euh, ce qu'elle veut au sein des cellules. Alors, on vous a ramené juste une petite lame pour visualiser donc, ce que nous, on utilise au microscope. Et donc normalement, au niveau de ce rond, il va y avoir des cellules. Bien sûr, à l'œil nu, on ne voit rien, ce qui est totalement normal puisque le microscope que l'on utilise, il zoome 630 fois ce que l'on peut voir à l'œil nu. Euh, du coup, donc ça, c'est les images que l'on obtient. Donc sur la gauche, juste ici, c'est les cellules là que j'ai marquées. Donc le marquage que j'ai utilisé, c'est un marquage violet pour marquer le squelette de la cellule, donc les microtubules dont on a parlé tout à l'heure. Et en vert, au milieu, on peut voir la machinerie moléculaire responsable de la coupure. Donc vous pouvez voir ici l'espèce de petite spirale qui se forme, c'est ce qui va permettre euh, aux deux cellules de se séparer. De mon côté, donc on a en bleu le noyau de la cellule de la vache. En vert, c'est donc la totalité du parasite comme ce que je vous montrais tout à l'heure sur les photos précédentes. Et par contre, tous les petits points rouges, ça correspond aux noyaux parasitaires. Et donc, il y en a entre 10 et 20 par cellule de vache. Et c'est ce qui va nous servir à savoir si le parasite est en bonne santé ou non, c'est de compter justement ces noyaux. Donc, jusqu'à présent, on vous a montré des photos de cellules fixées. Mais on peut aussi faire de la microscopie sur des cellules vivantes. Et c'est l'approche que j'utilise pour savoir... Est-ce que finalement, quand ma protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité, est-ce que cela altère la division Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé deux conditions. Une condition témoin, où la protéine est présente en petite quantité, et une condition où je mets la protéine présente en trop grande quantité pour mimer ce qui se passe dans le cancer. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est les cellules qui se divisent. Donc vous voyez, elles s'arrondissent, il y a le petit pont au milieu, puis au final, elles... Coupe ce petit pont et ça forme deux cellules filles identiques. Et au contraire, ici, quand la protéine est présente en trop grande quantité, on peut voir qu'elles mettent beaucoup plus de temps à se diviser et que finalement, elles ne vont pas réussir et régresser et fusionner avec deux noyaux. Et donc, désormais, j'essaie de comprendre par quel mécanisme cette division est altérée finalement. Et pour cela, j'avais besoin de marquer la machinerie moléculaire avec un marqueur vert. C'est ce que j'ai fait et désormais, je peux filmer cette machinerie au cours de la division. Donc par exemple, ici j'ai marqué les cellules, euh, le, le squelette des cellules encore en violet et vous voyez la machinerie au milieu en vert, d'abord recrutée sous une espèce d'anneau comme ça et puis ensuite, ces anneaux vont progresser et former la spirale dont je vous parlais, jusqu'à couper le pont. Et donc, désormais, j'ai cet outil qui est disponible et je peux jouer sur la quantité de protéines et donc de modifications chimiques pour voir finalement comment ça altère euh, la localisation de cette machinerie, où est-ce qu'elle euh, est présente au bon, enfin, au bon endroit, au bon moment, etc. Donc, pour résumer, grâce aux cellules Hela et à mes microscopes, j'ai pu voir que quand la protéine responsable de la modification chimique est présente en trop grande quantité, cela altère la division et génère euh, des cellules à plusieurs noyaux. Désormais, j'essaie de comprendre les mécanismes responsables de ces défauts de division, euh, avec pour espoir euh, que comprendre ces mécanismes pourrait permettre ensuite de développer des nouvelles cibles thérapeutiques. Pourquoi Parce que cette petite modification chimique, elle est permise grâce à la protéine et on peut bloquer l'action de cette protéine grâce à des petites molécules qui vont bloquer en fait la réaction chimique finalement, et dans l'espoir de rétablir la bonne division cellulaire. Alors moi, de mon côté, on était plutôt dans une mission anti cest c'est-à-dire qu'on euh, se sert de ce modèle qui rend les cellules cancéreuses, et on a deux objectifs, à la fois donc pouvoir éliminer ce parasite qui cause de graves problèmes économiques et agroalimentaires dans les pays concernés, et à la fois, ça nous sert de modèle justement pour étudier euh, un type de cancer. Donc euh, la première chose, c'était justement euh, de régler un problème de résistance au seul traitement connu qui existe. C'est comme pour les antibiotiques, finalement, quand il y a un traitement, les bactéries, en cohérence là, le parasite, il s'y habitue, et donc il n'est plus du tout sensible à ce traitement. Donc pour cela, on a testé des centaines et des centaines de nouvelles molécules, et on en a trouvé une que je vais appeler Bob ce soir. Qui, euh, qui, justement, a réussi à éliminer le parasite sans tuer la cellule de vache. Donc, comment on voit ça C'est tout simplement en comptant, comme je vous le disais, le, le nombre de noyaux euh, de parasites par cellule bovine. Et donc, quand une cellule n'est pas traitée, il y a environ une dizaine de noyaux. Et après le traitement Bob, il n'y en a plus que quatre. Donc, on a trouvé une molécule qui semble éliminer le parasite. Bien sûr, on a voulu comprendre comment cette molécule fonctionnait. Donc, on a mis en place une technique de pêche. On a donc Bob, on sait qu'il va aller dans la cellule rejoindre une cible qui nous est inconnue. Donc, on va le laisser aller dans la cellule, rejoindre sa cible, et puis après, on est capable de pêcher Bob et donc en même temps sa cible. Et après, grâce à une technique qui s'appelle bon, de la spectrométrie de masse, mais peu importe, on va avoir une liste souvent trop longue d'ailleurs, euh, de cibles potentielles. Et à l'intérieur de cette liste, on va essayer de voir laquelle pourrait être intéressante et qui pourrait expliquer justement la mort euh, du parasite. Enfin, donc, on a voulu voir l'effet du traitement Bob sur la formation des tumeurs. Et pour cela, donc, on met les cellules infectées qui ont cette capacité à former des mini-tumeurs dans une espèce de gélose, de gel, et on les laisse pousser. Donc sans traitement, on voit que les cellules infectées, elles poussent en amas et elles forment plein de mini-tumeurs qu'on peut voir ici en violet. Par contre, après le traitement Bob, on a plus du tout, on perd complètement cette capacité à former des mini-tumeurs. Et donc il semblerait que les cellules qui ont moins de parasites sont, entre guillemets, moins cancéreuses. Donc maintenant, la question, c'est, on se demande si justement ces cellules sont redevenues normales ou pas. Et bien sûr on aurait à l'avenir deux objectifs, donc à la fois pouvoir tester le traitement Bob dans, euh, au sein des bovins euh, infectés et pourquoi pas, vu qu'il y a des nouvelles thérapies aussi dans le cancer, pouvoir un jour utiliser cette molécule comme euh, traitement anticancéreux. Donc pour résumer, euh, on a une question commune au laboratoire qui est essayer de comprendre certains mécanismes qui peuvent mener à la formation euh, de cellules cancéreuses. On utilise des techniques qui sont assez similaires donc la culture cellulaire et la microscopie, mais pour autant, on étudie deux questions totalement différentes. Pour ma part, je m'intéresse aux mécanismes qui régulent la division cellulaire et qui est dérégulée dans le cancer, alors que moi plutôt donc j'utilise un modèle bovin infecté par un parasite qui nous permet justement d'étudier la relation donc ce qui a été mis en place finalement par le parasite qui a rendu la cellule cancéreuse et voir si on peut inverser finalement euh, ces processus. Donc, euh, comme l'a dit Aurélie, c'est vrai que les deux aspects de notre travail, c'est comprendre les événements qui mènent une cellule à devenir cancéreuse et bien sûr, on est bien consciente qu'on en est encore loin, mais euh, on essaye de justement apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir un jour euh, découvrir de nouvelles façons de traiter le cancer. Et on vous remercie tous pour votre attention et on attend les questions.